Bonjour, vous savez, dans la vie, il y a des moments... Je vais harceler Manuel Valls, tout simplement. Je savais pas trop comment vous introduire l'idée, alors je l'ai fait comme ça. Donc, donc, pour vous remettre dans le contexte, Manuel Valls, c'est un monsieur qui est connu dans la vie politique, notamment car il a été Premier ministre et que sa carrière glorieuse ne menant à plus rien en France, est parti en Espagne, en Catalogne, à la mairie de Barcelone. Il se trouve que finalement, euh, il, est il a vu une opportunité et il est revenu en France. Nos amis catalans, évidemment très attristés par la nouvelle, ont fait un clip musical un clip musical que Monsieur Valls n'a pas beaucoup aimé. Alors je me suis dit, écoute, on va, aujourd'hui on va créer un bot pour envoyer des images à Monsieur Manuel Valls. Alors comment j'ai procédé D'abord, il m'a fallu un compte développeur. Alors, donc je me suis rendu sur Twitter et j'ai postulé pour un accès développeur. Donc ça n'a pas été évident. En plus il y avait la nouvelle interface. J'ai pas forcément tout bien compris au début. Et euh, c'était la galère et finalement j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu trois semaines. Et finalement... J'ai eu mon accès développeur. Alors évidemment, il fallait un nom qui claque pour l'application. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis... J'ai trouvé un nom et une image appropriées. Pardon, mais qui êtes-vous La première chose à faire, c'est d'écrire un petit dossier. Ensuite, dans ce petit dossier, qu'est-ce que j'ai mis Donc, j'ai commencé à faire le code. Pour faire le code, d'abord... On va créer un dossier de configuration, comme ça je peux continuer à vous montrer tout le code sans avoir à flouter à chaque fois. Donc on crée le dossier de configuration qu'on appelle config.js. Ensuite, alors d'abord la première chose qu'il a fallu c'est trouver euh, Monsieur Manuel Valls. Alors d'abord il a fallu trouver son ID et comment ça se fait qu'il a un ID si petit Attends, moi le truc, il y, y a 2000 chiffres et le sien, comment il y en a si peu C'est pas possible. J'ai dû me tromper. Et non, pourtant, c'est le bon ID, comment ça se fait Ah, c'est parce que le mec, il est là depuis 2009. Ah, mais il a créé son compte, il y avait même pas la moitié de la communauté Fortnite qui était née. On va lui tweeter cette petite image, donc... Qui est pardon.jpg Qui est un extrait évidemment de la fameuse vidéo Ensuite on va lui marquer quand même un petit message On va lui marquer pardon mais qui êtes-vous Et pour finir on fait un petit filtre Parce que sinon le bot il me répond à moi-même Et c'est parti mon kiki Moi je m'appelle NJ. C'est parti mon kiki moi, je donc dans le dossier maintenant on se retrouve avec l'image, pardon, euh, le, le bot, la bibliothèque et finalement de quoi le lancer. Ça y est le tweet a été fait, donc pardon mais qui êtes-vous a été fait. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais laisser le bot tourner. Bon, alors finalement, au bout des, euh, de deux heures, le bot a été ban. <rire> voilà, donc bah, comme on le voit, il a bien fait son travail. Voilà, pardon, mais vous êtes qui L'application a été euh, détruite. Voilà, alors évidemment, j'ai fait appel Alors évidemment... On verra ce que ça donne. Mais je dois vous avouer que j'ai pas grand espoir. Ils sont vachement devenus vachement sévères. Maintenant, vous voulez peut-être utiliser le bot à la maison. C'est pour ça que je vous mets à disposition un petit lien pour le télécharger. Vous aurez également besoin de télécharger Node.js. Et normalement, tout le reste se fera tout seul. Vous aurez peut-être à adapter un peu la configuration. Mais ça se fera, bon courage et merci d'avoir regardé cette vidéo